Salut les DD, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui la vidéo c'est la suite de l'intervention de frelons européens Qu'on a fait, vous savez, qui était caché derrière le volet mais aujourd'hui en fait le client il m'a demandé de l'enlever donc deux jours après, ça fait deux jours donc je l'enlève parce qu'il ne voulait pas le, le laisser là donc on va voir comment il est fait Bon mais ben, on regarde ça Allez c'est parti Bon ben il est quand même magnifique ce sonier. On voit la forme qu'il a hein, posé sur la fenêtre c'est quand même quelque chose de plutôt impressionnant. Hein. Vous voyez, posé sur des vases, construction. Se demander pourquoi il a fait ça. Ah, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas vu pendant l'intervention. Vous voyez la tache Sur le plafond de la fenêtre en fait de compte, ben, le nid était accroché en hauteur, donc il a dû tomber avec le poids. Et il est tombé sur le bord de la fenêtre et en fait ils ont réparé le nid en sorte de pouvoir le bien isoler. Allez, on va ouvrir ce nid, voir ça. Bon, bien sûr, il est plein de poudre. Hein. On va aller voir s'il y a encore, euh, encore des larves. À mon avis, il, a il était en fin de saison, ce nid. Vous voyez la réparation quand même, ils se sont collés sur la poche. Hein. quand même magnifique hein. bon voilà les dédés la vidéo est terminée bon j'espère que ça vous a plu c'est bien de voir des fois ben, qu'est ce qui s'est passé après avoir fait le, un traitement comment il le nie s'il n'y a plus personne au bout de deux jours normalement au bout de quelques heures c'est fini hein. voilà donc N'oubliez pas de vous abonner, d'aller sur Facebook, et je vous dis à très bientôt les dédés